Alors, qu'est-ce que le GIEC Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat. C'est un consortium de plusieurs milliers de scientifiques qui a été créé en 1988 à l'initiative de l'Organisation Météorologique Mondiale et des Nations Unies. L'objectif des travaux du GIEC, c'est de fournir à intervalles réguliers de 5-6 ans un état des lieux, des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses causes, en particulier l'impact des activités humaines sur le climat, d'éclairer aussi sur les, les phénomènes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et tout ceci à l'intention des pouvoirs politiques et de la société civile. Alors Le dernier rapport du GIEC, qui a été publié en 2013-2014, réaffirme avec une grande certitude le, le réchauffement climatique et sa cause, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les activités humaines. Et depuis la création du GIEC en 1988, cinq rapports ont été publiés. Le premier en 1990 et le dernier est sorti en 2013-2014. Et Dans ce dernier rapport, eh bien, le GIEC réaffirme l'impact des activités humaines sur le climat et en particulier son réchauffement actuel. Alors, le GIEC et la communauté scientifique internationale ont, depuis quelques années déjà, alerté euh, les gouvernements et la société en général sur la nécessité de limiter le réchauffement du futur à 2 degrés, qui est considéré, pour tout un tas de raisons, comme un seuil de danger au-delà duquel euh, le, le climat peut être complètement bouleversé avec des impacts qu'il est vraiment difficile de prévoir.